les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers, éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Amen. Regardez les oiseaux du ciel, Il n'est ni de moissonneux, notre Seigneur, qui nourrit, ne valez-vous pas beaucoup mieux que considère, considère, considère, considère, considère, c de de Tu verras Nous voulons considérer ce que tu es, mon bénémoine Père. Nous voulons vraiment te dire merci. Merci vraiment pour ta fidélité, mon bénémoine Seigneur. Vraiment, tu veilles sur ta propre parole. C'est pourquoi nous voulons nous conformer véritablement à ta parole à toi, mon sauveur, te suppliant et implorant pour la grâce, mon roi, de toujours nous ramener dans la position que toi, tu veux, notre Dieu. Ce soir, nous voulons te dire vraiment merci. Merci pour les cantiques et les chants inspirés, Seigneur. Merci vraiment pour ta visitation encore aujourd'hui, mon béni, mes Seigneur. Tu connais nos cœurs, tu sais combien nous avons tous les jours besoin de toi, mon sauveur. Merci rassemblement dans ta maison à toi. Nous avons besoin de ta présence divine, mon roi, qui nous conduit encore davantage et, et qui rejoint encore nos cœurs, qui nous soutient, mon bien-aimé Père, au oh Dieu. Merci réellement pour ton onction, mon bien-aimé Père. Merci encore pour ta présence, notre bien-aimé Seigneur. Merci d'avoir conduit encore, mon bien-aimé Père, au travail des psaumes. Je chante des cantiques, mon bien-aimé Père, mon Merci aussi pour la zone de cœur de ton peuple encore en cette soirée, mon Sauva. Sois donc exalté encore pour ton amour et ta bonté, Père. Seigneur, tu es vraiment merveilleux parce que tu continues encore pour à sauver, à appeler, à attirer davantage mon roi. Seigneur, tu es vraiment un dieu merveilleux. Seigneur, tu fais un travail excellent grandiose, mon béni père Mais que tu sois donc béni, mon béni père même si les mondes ne voient pas mon béni père au dieu, mais nous, nous avons la grâce de voir ce que tu fais. Sois béni encore, ce soir mon roi pour le pardon de nos péchés, mon béni père saint. Et la du cœur encore bien la encore de toi, père au dieu. Tu es notre source de salut, mon béni père divin. Notre joie, notre espérance, Seigneur. Nous comptons que sur toi, mon béni père divin. Nos hommes ne sont qu'attachés à toi, mon bénémoine, Père divin. Tu es vraiment le Dieu que nous aimons, Père. Merci réellement pour le salut accordé, Seigneur. Merci aussi pour la grâce de marcher aussi avec toi, mon bénémoine, Père saint au oh Dieu. Bénis ton peuple encore ce soir, mon bénémoine Père divin. Sois aussi fortifié par toi, bénémoine Père. Louange et honneur à toi pour ton amour à notre endroit. Sois donc béni, exalté, car nous t'avons ainsi pris, Père, en pensant aussi à nos frères de ça qui sont en connexion ce soir. Partout ils sont, mon béni, parce que ils sont aussi à toi, mon bénémoine, Père au oh Dieu. Qu'ils soient donc bénis et fortifiés, Père. Car nous t'avons ainsi prié au nom de Seigneur Jésus Christ. Amen. Que notre Seigneur soit béni, qu'il soit vraiment glorifié encore ce soir et nous remercions notre Dieu pour son amour et sa bonté. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes toujours heureux lorsque nous pouvons nous retrouver dans sa maison pour que ensemble nous puissions élever nos voix devant son trône de grâce pour les servir. Celui que nous aimons de tout notre cœur sans l'avoir vu, un jour nous le verrons. Et quel beau jour ça sera, comme nous le chantons aussi de tout notre cœur, parce que nous ne vivons que pour cela. et Nous sommes sur cette terre et nous avons compris réellement aussi la raison de notre présence dans ce monde où nous sommes. Avant nous étions donc ignorants, c'est pourquoi nous faisions ce qui nous semblait bon, et nous pensions qu'effectivement que c'est pour cela que nous étions dans ce monde à faire ce que nous voulons. Et ce que nous pensions effectivement aussi que c'est aussi bon pour nous. Mais lorsqu'il a plu à ces dieux de pouvoir aussi se révéler à nous et nous donner aussi la grâce de pouvoir comprendre réellement pourquoi les cieux de la terre ont été créés et pourquoi aussi... Et toutes ces choses ont été mises aussi en place. Il est bon parce que il nous rappelle d'abord d'où nous venons et aussi c'est donc pour lequel il nous a placés dans ce monde ici. Et qu'est-ce qu'il attend effectivement de chacun de nous dans ce monde dans lequel nous sommes Nous nous approchons davantage de lui. Tous les jours et chaque fois que nous en avons cette possibilité pour qu'il puisse davantage nous instruire et surtout nous ramener à, à la position telle que lui il a voulu et non pas à la position telle que nous nous le souhaitions ou que nous nous pensions à cela. La grâce qu'il nous a accordé c'est ce que, ce que nous pensions être vraiment dans la bonne direction, et lui, il savait que ce n'était pas l'orientation dans laquelle il nous avait placés. Malgré que, pendant le temps que nous étions en train de patauger dans la religion, nous pensions carrément que nous servions le Dieu vivant, que nous adorions vraiment ce Dieu en conformité avec ce qu'il est. selon les dogmes que nous avaient donné, lui, il ne nous a pas laissés seuls dans sa fidélité, dans son amour, il nous a accordé réellement aussi cette grâce de pouvoir réellement apprendre à pouvoir le servir de la bonne manière. Comment ne pas lui être reconnaissant et comment ne pas le louer Nous ne sommes pas là pour faire des discours qui doivent arriver à pouvoir plaire aux gens d'une certaine manière ou d'une autre. Nous sommes un peuple qui doit arriver à montrer au monde que les dieux de la Bible, il est vivant. Vous savez, les religieux jouent en fait de la comédie, mais nous ne sommes pas appelés à pouvoir jouer la comédie, nous sommes appelés à pouvoir vivre la parole de Dieu, pour que si aujourd'hui les gens du monde cherchent à pouvoir voir le Jésus de la Bible, que lorsqu'ils vous regardent effectivement, qu'ils puissent le voir. Que dans notre vie, dans notre façon de pouvoir être effectivement, que ces gens qui cherchent à pouvoir réaliser si Jésus-Christ est ressuscité, puissent les voir au travers de mon frère, au travers de ma soeur. C'est pour ça que le Seigneur ne nous a pas appelés à être des religieux, mais il nous a appelés à être vraiment des témoins vivants, et aussi de ceux dans lesquels le Seigneur se plaît aussi à pouvoir vivre. C'est pour ça que nous aussi, en retour, nous prenons plaisir à pouvoir réellement aussi lire, prier, être dans sa maison et, et nous réjouir de tout notre cœur, effectivement, de la bonté de l'Éternel. Il, il est celui aussi qui nous annonce aussi d'avance les choses et qui nous accorde aussi les privilèges de réaliser que il a toujours été là et qu'il veille toujours sur sa propre semence et que même si nous passons par des moments plus difficiles, effectivement, nous avons que, au bout, il y a quand même le cieux que Dieu a accordé la grâce que nous puissions arriver à pouvoir voir de manière à ce que même pendant le moment le plus difficile, nous nous réjouissons. Je crois qu'une des personnes qui doit se réjouir aussi ce soir, elle est surprise peut-être en entendant ce que je vais dire, c'est notre sœur ici, Léa. Je pense bien qu'elle doit être contente ce soir. N'est-ce pas ma soeur Léa Je n'ai pas entendu. Amen. <rire> Eh oui, parce que dimanche, quand vous savez, les mamans sont sont, sont, sont trop sensibles. Hein? Les enfants ne se rendent pas compte. Pendant que les enfants patouchent là-bas, gauche, à droite, en faisant n'importe quoi, ce sont les mamans qui pleurent. Dimanche, il est venu dans mon bureau avec larmes et tristesse. D'abord, quand je l'ai vu, il est venu dans mes bras et il a commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe encore? J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Qu'est-ce qui se passe, effectivement? À ce moment-là, il me voit son cœur, et pleurait pour son fils et pour ses filles et tout ça. J'ai dit :« Les dieux que nous servons est un dieu qui fait de merveilles. Il est celui qui console le cœur. » Elle pleurait vraiment, elle était triste dans son cœur. Il dit :« Il n'y a rien comme si rien ne marche. » Je dis :« Non, avec lui, tout va très bien. » Et ce soir, elle peut être heureuse de voir que les dieux qu'elle prie, c'est un dieu qui entend aussi les prières et qui la qui la le cœur de voir que les fistons ont été repositionnés et les enfants iront aussi davantage. Nous avons confiance en ces dieux qui nous aiment et qui voient. Parfois, nous avons tendance à pouvoir penser que Dieu ne voit pas, Dieu ne nous voit pas quand nous sommes dans notre coin. Non, il a les yeux, il voit. Il, il n'est pas insensible à notre tristesse ni à notre cœur aussi brisé. Mais il est dit qu'il est avec ce dont l'esprit, le cœur est brisé, compris, Dieu est avec lui. Nous, le remercions pour cela, parce qu'il il donne encore du travail, il nous aide encore davantage, et qu'il soit béni, parce qu'il donne encore des mariages, et nous savons que bientôt il y aura un mariage, et c'est ce mois de mai, le mois d'avril, je pense. Il faut que je me souvienne. Mais c'est ça pas pour, pour dire comme ça, mais c'est parce que je dois aller à la République dominicaine, hein, et, et ça c'est au mois d'avril. Maintenant, comme mon frère Jonas dans mon bureau, il me disait, quand je lui dis que je suis invité là-bas, que je dois partir, ils attendent, alors là il se pose la question, il dit mais ce sera avant ou après Le problème c'est que après c'est un peu difficile, c'est toujours un peu avant. Mais avant, c'est à quelle heure, à quel moment faut. Nous prions pour cela. Que Dieu nous aide. Ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que jusqu'aujourd'hui, il continue à pouvoir ouvrir davantage les portes et il continue à pouvoir vraiment sauver, guérir encore davantage et ramener et délivrer. Le Seigneur, il est merveilleux par sa façon. Vous savez, vous, ne vous pouvez pas vous rendre compte, effectivement, de, de la souffrance que passent les gens. Il y a, il y en a, pour comme je vous disais, effectivement, avec ceux avec qui je suis en contact à partir de minuit, vous connaissez, c'est dans le, dans les contrées, effectivement, là-bas, lointain. Et c'est presque tous les jours, en fait. Et il y en a de ces âmes-là qui étaient vraiment dans l'abandon, qui ne voulaient même plus, parce que même en rapport avec les choses de Dieu, c'était autrement. Et vous priez pour eux au téléphone, effectivement, pour la délivrance du accord de la grâce. Et les personnes revivent maintenant, les personnes commencent à pouvoir se donner la grâce, la joie de pouvoir servir Dieu. Et maintenant le cœur s'ouvre. Nous prions vraiment pour que Dieu agisse et qu'il Je disais, je ne sais pas quelle soeur qui me parlait euh, dans, dans mon bureau en parlant que l'assemblée, il n'y a pas beaucoup, Il y a, nous sommes un peu, qu'est-ce que nous voyons. Je dis non, vous vous trompez en fait. Cette assemblée, elle est tellement grande, parce qu'il y en a beaucoup hein, d'indifférents, que vous, vous ne voyez pas, mais qui vous voyez et qui vous connaissent effectivement. Et je suis étonné parce que quand <rire> j'entends, par exemple, celui-ci, c'est mon Dieu, donc c'est-à-dire que ces personnes sont connectées parce qu'ils savent effectivement ce qui se passe en fait. Mais nous remercions Dieu pour ce qu'il fait. C'est pour ça que la parole qui a apportée n'est pas seulement pour un petit groupe, mais pour ceux aussi qui sont à l'extérieur, qui entendent aussi la parole de notre Dieu. Donc, le livre d'Éphésiens, nous allons lire cela. Éphésiens au chapitre 1. Dimanche j'étais vraiment très heureux Je disais encore tout à l'heure quand nous étions dans mon bureau Je ne sais pas si c'était ainsi pour vous Ces enfants ont chanté d'une manière extraordinaire Alors là je me suis dit mon dieu d'amour Vous avez aimé ça Parce que moi je n'ai fait qu'écouter ça toute la journée Tu <rire> vois la voix qui sourit oui, fine. Donc, Je ne sais pas si vous l'avez écouté vous aussi ah, non, c'était merveilleux Amen. de pouvoir entendre, vous savez, quand Dieu descend, Amen. Ça... Amen. les maladies s'enfouissent. Vous l'avez pas entendu? Amen. Vous l'avez pas entendu? Vous pas entendu? Oh, regarde, regarde, regarde, regarde, toute la journée j'étais heureux, et ça, vous savez, quand vous écoutez ça, même si vous étiez faible, ça vous élève encore. Les maladies s'enfouissent. Oh, je ne sais plus encore d'autres paroles, mais tout s'enfouillait. Donc, ce qui était important, c'est que tout s'enfouit. <rire> Gloire à Dieu, que Dieu le bénisse richement. Éphésiens au chapitre 1, nous lisons à partir du verset. Oh, c'est merveilleux, parce que chapitre 2, verset, Dieu nous aime beaucoup. Notre Père Céleste, et notre Dieu, c'est vrai. Je voudrais vraiment te dire merci pour ces enfants, mon bénéfice Père Saint. Peut-être que beaucoup ne voient pas, mais c'est vraiment une grâce étonnante, mon bénéfice Père Dieu, de pouvoir voir de tels dons qui se manifestent parmi nous, Père oh Dieu, de les utiliser comme cela, que tu les bénisses richement. Bénis aussi leurs parents, bénis chacun d'eux, mon bénéfice Père Saint, oh Dieu, que ces enfants puissent vraiment réussir aussi, mon bénéfice Père Saint. Tu nous bénis au travers de Dieu, d'entendre ces paroles, les cantiques, Père Saint. Souviens-toi aussi de notre soeur, Père au oh Dieu, tu es Dieu qui accorde vraiment cette grâce. Nous nous réjouissons parce que tu n'as pas changé mon Père Saint. L'ouange et honneur à toi. Béni, Gloria, Père. Tu es vraiment Dieu parce que l'ouange à toi pour ce que tu fais Seigneur. Sois béni et glorifié. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de jésus Christ. Amen. Verset 15, il nous dit, c'est pourquoi nous aussi. Ayant donc entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Enfin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Au-dessus de toute domination de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême à l'Église, et qui est aussi son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir, qui nous accorde la grâce de sa parole. C'est merveilleux de réaliser comment les choses sont vraiment annoncées dans les paroles de Dieu, pour euh, ceux-là auxquels, comme les Saintes Écritures les disent, que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ça, c'est la divinité de ce Dieu qui... Avant même que le chose... C'est quand même... Là, ça démontre, en fait, la, la haute et la puissance de ces dieux qui démontrent réellement qu'il est vraiment tout-puissant. Parce que on peut même arriver à pouvoir se poser... Mais en tout cas, c'est cela qui prouve qu'il est vraiment Dieu. Parce que... Expliquez-moi un tout petit peu, même ne plus ce que dans toute connaissance que vous pouvez avoir... Comment pouvez-vous arriver à pouvoir voir d'avance quelque chose qui ne s'est jamais passé? Non. En fait, ce que nous devons comprendre, Satan ne peut pas connaître les futurs. Il est impossible que lui puisse arriver à pouvoir réellement aussi avoir une action en fait dans le futur. C'est-à-dire qu'il que, qu fasse qu'en fait que le futur soit comme ça. Parce qu'il ne connaît pas le futur. Il n'y a que celui qui a la capacité de créer le futur. Qui peut arriver à pouvoir. Changer ou manifester ce qu'il doit dans le futur. Parce que cela, de démontre effectivement pour nous l'assurance que nous devons avoir effectivement dans celui en qui nous avons réellement cru. Vous voyez, frères, ça, ce qui est extraordinaire, c'est que il dit d'avance quelque chose qui n'existe pas. Il, il dit effectivement comment la chose sera. Parce que, c'est vrai que nous sommes habitués, quand nous lisons, nous, nous réalisons effectivement que, parce que nous, nous sommes entrés effectivement dans les choses que Dieu nous a eu à pouvoir nous faire part effectivement. Mais pensons ne fût-ce qu'un moment, par exemple. Qu'il y regarde effectivement quelqu'un comme Abraham. Il dit à Abraham, cette femme qui s'appelle Sarah, qui est ta femme, elle va t'enfanter un fils. Or, en fait, la probabilité, quand même, qu'une femme, et parce que une femme peut avoir aussi euh, des bébés comme des fils, des filles. Il y en a de ceux qui te regardent, pendant dans leur dignité, il n'y a que des filles. Est-ce que vous suivez? Alors, il dit bien exactement, il dit qu'effectivement, que cette femme va t'enfanter un fils. Et de cet enfant-là, tu auras réellement aussi une postérité. Avant même que, avant même, avant même, avant même que, c'est tout postérité en question ne puisse même venir à l'existence. Pensez un peu, frère, à ça. Avant même que ça puisse arriver même à pouvoir se manifester, même parce que vous savez, c'est beaucoup plus tard, dans hein, Genèse 18, effectivement, si vous regardez très bien dans Saint-Écriture, Genèse 18, que le Seigneur est apparu, en fait, à Abraham sur le chêne de Mamré. mais au chapitre 15, il dit, il dit à Abraham, il dit, mais ta descendante, donc ta postérité, qui n'avait même pas encore existé, et qu'effectivement, qu'Abraham qu lui-même, effectivement, venait de pouvoir sortir effectivement, de là où il était, et que le Seigneur conduisait. Il dit, mais ta descendance à toi sera esclave pendant 400 ans. Donc, il annonce effectivement les choses qui doivent arriver à pouvoir se passer. Donc, quand même, imaginez, à la période où il a parlé avec Abraham, il temps mais il y a plusieurs possibilités que ça n'arrive jamais. Parce que, regardez frères et sœurs, je voudrais que vous puissiez regarder très bien ceci. Regardez bien. Chapitre 15, je dit, ta descendance à toi sera étrangère. Donc, et sera asservi dans un pédant pendant 400 ans. Après 400 ans, je le ferai sortir. Il dit encore, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Donc il dit, mais je les conduirai dans ce pays ici, effectivement, que je donnais. Regardez bien. Après cela... Dans le chapitre 17, effectivement, il vient, il fait donc alliance avec Abraham. L'alliance, c'est quoi de la circoncision le Chapitre 18, effectivement, qu'est-ce qui se passe Il vient, il confie sa promesse à Abraham il dit, dit Sarah t'enfantera un fils. Vous vous souvenez, non Et puis, on voit le chapitre, là, maintenant, quand Sarah a conçu, il a enfanté qui ça Isaac. Est-ce que vous suivez Est-ce que vous suivez Donc, vous vous souvenez-vous de la promesse qu'il a faite, non Ils seront étrangers dans un pays. La procédure d'Abraham. Donc regardez très bien. Il parle effectivement. Et, et, et Isaac est né. Frères et sœurs, les années sont passées. Donc il fallait que Isaac qui était bébé grandisse. Que maintenant qui était marié avec Rebecca. Est-ce que vous, vous souvenez Donc maintenant que Rebecca maintenant puisse aussi tomber enceinte. Est-ce que vous comprenez Et que de Rebecca maintenant puisse avoir Jacob et Esaü. Et que Jacob puisse grandir. Qu'il a effectivement prendre aussi là-bas chez la là sa femme. Dans ces années, effectivement, et que Jacob maintenant ait aussi des enfants, qu'il grandissent effectivement, et que parmi eux, il y a un Joseph, frère, ma soeur. Et puis, Joseph, effectivement, ses frères le détestaient Dieu est grand. Amen. Comme il en voulait, effectivement, Joseph, effectivement, il me dit, mais, mais qu'est-ce qu'on me dit, mais on va les tuer parce que papa l'aime beaucoup. On a, il est toujours là, il est spirituel, effectivement. Vous connaissez, non il dit, il faut qu'on puisse tuer effectivement qu'est-ce qu'on a fait Ah pas boum, on l'a mis dans un puits. Et puis il y a un qui sort là, dit, mais pourquoi les tuer C'est toujours Dieu. Amen. Hein? Pourquoi Pourquoi les tuer Pourquoi les tuer Dieu est bon, hein Pourquoi les tuer, effectivement On dit, non, on doit les tuer parce que... D'ailleurs, il a dit, effectivement, que tu, on doit faire ça pour que son, son rêve-là, de tous les bottes-là, des de, de, de, de, de, de gerbes-là, puisse pas s'incliner. Parce qu'il a il a, rêve, il a fait un rêve comme toi, tous ces bottes-là est devant lui. Donc, on prend la tête. C'est comme ça qu'ils étaient. Mais là, il a dit, mais pourquoi pas de cet effectivement Bon, côté et puis, et puis qu'est-ce que Dieu a fait Un marchand d'esclaves qui venait effectivement par. Bah, bah, bah. Il me dit, oh, parce qu'il voulait les tuer, non Il me dit, oh non, non, ne tuerons pas, mais pourquoi ne pas gagner beaucoup d'argent Parce que si on tue, c'est une perte de temps, eh bien, on gagne beaucoup d'argent en faisant quoi On les vend, ils va aller très loin, et puis là-bas, on sait pas ce qu'il a devenir. C'était le plan des dieux. Donc il sait le futur, mon frère. T'as eu dit une chose. Frères et sœurs, ça ne peut jamais faillir. Frères et sœur, on doit avoir une foi dans ces Jésus. Non, mon frère. Une foi ferme sans l'ombre, d'un doute. Parce que Dieu crée toute chose. Avant même que la chose soit, frère, il te dit comment la chose sera. S'il était un Dieu incapable, ça ne pourrait jamais arriver comme il a dit. Mais regarde comment, mon frère et ma sœur, même les éléments, la nature, tout se met en place. Mais quand on parle de la nature, même vous savez que même l'intérieur de l'homme. Frère et soeur, l'incrédulité arrêtera toujours l'incrédule. C'est vrai, frère, quand vous doutez, vous perdez votre temps. Ça, c'est 100% aussi vrai, frère et sœurs, Quand on croit, mais quelle bénédiction. <rire> <rire> oui, oui, C'est vrai, il dit, Satan, il est vraiment trompeur. Pourquoi nous gémissons C'est parce que nous n'avons pas la foi. <rire> c'est pour ça que... Nous remercions le Seigneur qu'il veille sur nous. Il a dit, la foi, elle vient de ce qu'on entend. Mm -hmm. De ce qu'on entend, la parole de Christ, notre Seigneur. C'est pour ça que la parole de Dieu est vraiment importante. C'est cette source. C'est pour ça que nous l'avons entendu ici. Il dit, il, il dit au verset, je pense, au verset euh, 15, il dit, c'est pourquoi... « Moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ. » Vous avez compris effectivement ce que ça veut dire la foi au Seigneur Jésus. La foi au Seigneur Jésus. Ah, ah, C'est pour ça, cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, il nous, nous, revenons effectivement aussi dans, dans ce que nous disons d'Abraham, que nous, c'est pour ça, que l'apôtre Paul, il, il, il, il, donne une expression qui est tellement confortante et consolante, effectivement, de la manière dont Dieu lui a donné cette sagesse. Et je crois, c'est dans le Thessaloniciens il dit, il dit cela, hein, pour, pour notre compréhension. C'est cela, je pense, ici, dans le premier, pour le Thessalonicien, je pense que c'est cela, oui. Je crois que, oui. Ah, il dit premier épisode de Paul Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 Il nous dit Nous nous nous ne voulons pas frères que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance car si nous croyons que Jésus est mort, vous le suivez d'abord. Parce que ici, si il nous a bien fait comprendre, je pense, c'est un livre de Fédier que nous avons lu hein, avec vous. Et qui, ce qui est merveilleux, c'est de voir Dieu est bon, vraiment. Regardez, frères et sœurs, qui nous aide vraiment, frère, à sortir de ces incrédulités dans lesquelles nous nous trouvons. Regardez bien. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. » Vous, je vais revenir dans celui-ci. vous, est-ce que vous, vous êtes rendu compte, effectivement, à qui il s'adresse, effectivement, ces paroles Quand nous lisons dans le livre d'Éphésiens, quand même, ça fait déjà des années, quand même, lisons Ephésiens. Donc, quand vous lisez Ephésiens, vous comprenez, effectivement, d'une manière assez précise, à qui est-ce qu'effectivement, on s'adresse de telle sorte parce que les paroles qui sont exprimées dans Ephésiens, elles sont différentes en fait par rapport à quand on parle un peu un, avec les Corinthiens, si est-ce que vous comprenez Si quand vous lisez les Éphésiens, c'est tout à fait un peu particulier. Parce qu'il y a quelque chose qui sort effectivement de là, que, qui montre effectivement que la foi de ces personnes, elle est vraiment particulière parce que on, on, on l'a dit dès le départ effectivement aussi, regardez comment il dit il dit, il dit ici aux, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus Christ nous le lisons certainement nous le disons, nous, nous, nous, nous savons que c'est vrai mais quand on nous dit effectivement aux fidèles en Jésus Christ qu'est-ce que cela veut dire parce que ça nous lisons et ça passe effectivement comme ça mais quand on nous dit d'abord quand on parle aux saints nous savons ce que ça veut dire. C'est le verset 1 hein, dans, dans Ephésiens, chapitre 1. Donc sur le verset suivant. Donc il, a, euh, <rire> il dit, euh, Paul apporte Jésus-Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Ephèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Alors nous nous rendons, nous posons aussi la question de pouvoir savoir et comment est-ce que nous sommes vraiment devenus saints. Parce que nous nous appelons nous-mêmes saints. Comment est-ce que nous sommes devenus saints de quelle manière, moi, aujourd'hui, je peux avoir cette certitude, cette assurance que, en tout cas, je suis vraiment saint? Parce que c'est hein, au saints qu'on parle effectivement dans les saintes écritures. Les saints qui sont à ceci, à telle ville effectivement, aux saints qui sont là, ainsi, ainsi, ainsi comment sommes-nous devenus de saints? Comprenez? Je pense que c'est c'est il est dans, dans le livre du je crois que c'est de, de, des Hébreux quelque chose comme ça juste là puis on revient vite avec nous avec Abraham parce que bon. et je pense que c'est cela, que nous pouvons nous dire dans les Écritures oui voilà voilà voilà alors nous lisons dans les scènes Écritures, il nous dit quelque chose ici, dans les Hébreux au chapitre 10. Hein? Hébreux au chapitre 10. Et il dit cela. Voilà. Hébreux chapitre 10. Voilà. Donc, vous permettez que je lise à partir du verset 1. En effet, on va retourner dans les Éphésiens et puis Thessaloniciens, si Dieu le permet. En effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses, les choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement, chaque année amener les assistants donc à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ces cultes étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Mais les souvenirs de péché sont renouvelés chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entendant le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as grillé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est donc question de moi. Pour faire quoi Pour faire, au oh Dieu, ta volonté. Vous avez entendu cela? C'est quelque chose de tellement important et profond. Et puis on nous dit, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as gris ni sacrifice ni offrande, ni le coste, ni sacrifice pour les péchés. Ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. On dit bien il supprime. Amen, Amen, Amen, Amen. Vous avez entendu C'est la Bible, non Il dit, il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est pour ça qu'on nous dit que nous sommes plus sous la loi. Mais nous sommes sur la grâce. Est-ce que vous comprenez Mais maintenant, continuons. Il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous, nous, nous, nous, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Donc, effectivement, nous comprenons que en réalité, quelque chose s'est vraiment passé. Tous les efforts de sanctification que moi, je peux faire, est-ce que vous suivez Aux yeux de Dieu, ça ne vaut absolument rien. Je peux euh, ne pas manger des porcs, comme je peux... Même, donc je peux tout le temps rester simplement par terre parce que je ne veux pas être souillé par quoi que ce soit. Aux yeux de Dieu, ça ne sert à rien. Parce que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Je veux que nous comprenions cela, mon frère et ma soeur, pour que nous sachions effectivement comment les choses de Dieu fonctionnent. Tout ce que toi tu peux faire pour être agréable à Dieu, ça ne sert à rien. Oui, c'est sûr et certain. Tout ce que moi je peux chercher à pouvoir faire pour plaire à Dieu, ça ne sert à rien. Parce que si toi tu fais quelque chose, tu fais quelque chose qui te rend agréable à Dieu, tu vas t'enorgueillir. Bien sûr que oui. C'est sûr et certain. Tu pourrais dire, Seigneur, ce n'est pas ce que j'ai fait. Moi, c'est ce n'est pas ce que j'ai fait, parce que j'ai gêné tous les jours, parce que je suis comme ça, c'est pour ça que j'ai le droit d'entrer au ciel. Est-ce que vous suivez? C'est important, mon frère et ma soeur, que vous compreniez ces choses. Elles sont nécessaires. C'est parce que j'ai fait ceci, c'est parce que tu vois, Seigneur, je suis toujours dans ta maison tous les jours. Alors je suis sûr et certain que quand tu viendras, j'irai au ciel. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu, en fait. Ah Est-ce que vous pouvez réaliser, frères et sœurs, je vais vous poser quand même une question, des hommes comme David, des hommes comme Job. Vous suivez Regardez toujours devant. Tous ces hommes qui sont dans les scènes écritures, qui ont vraiment enfin, tous ceux-là qui ont donné leur cœur au Seigneur, qui ont servi les Seigneurs aussi droitement dans les scènes écritures, les prophètes et les saints, quand ils sont morts, ils sont descendus en bas. Malgré la sainteté qu'ils pouvaient avoir, est-ce que vous suivez Malgré tous les efforts, parce qu'effectivement, là, il fallait pas toucher à ceci, il fallait pas, euh, quand tu si tu es, tu es souillé, tu es... Donc, il ne pouvait pas toucher à ces choses. C'est mmh, sûr. Il aimait se garder ah, pur, pur, pur, pur, pur, comme les pharisiens se disaient. Pur, pur, pur. Et quand il mourait, c'était dans les séjours de mort. Dans les saisons de mort, c'était aussi les lieux qu'allaient aussi les incrédules. Et comme vous le savez, c'était partagé. Il y avait oui. un lieu qu'on appelait donc les saints d'Abraham. Et puis, c'est l'autre, ce sont les lieux de vous connaissez cela. Je veux que vous compreniez ceci, mon frère et soeur. Dans ces lieux où ils étaient là, ils ne pouvaient même pas monter dans la présence du Seigneur. Les efforts de sanctification qui pouvaient se faire faire avec euh, tout ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament, rien ne pouvait se faire. Je veux que vous compreniez cela, malgré que vous dites que nous savons, c'est pour que vous puissiez en fait que vous appreniez encore un peu plus quelque chose. C'est nécessaire. C'est là <rire> qu'on comprend effectivement quand cet homme de Dieu dit votre foi au Seigneur Jésus-Christ. Parce que parfois nous perdons de vue en fait. Nous pensons que ce que nous nous faisons, la manière dont nous faisons effectivement c'est notre ticket vers le ciel. C'est ça le problème Non Vous savez, euh, <rire> oui je dois venir régulièrement à l'Assemblée, si je manque l'Assemblée c'est que je ne suis pas un croyant. Est-ce que vous comprenez donc je dois faire ceci, parce que je ne fais pas ceci, comme, comme les sœurs aussi, donc si je ne mets pas une jupe longue, donc ça veut dire que je ne crois pas pendant la parole de Dieu, donc aussi au ciel je n'irai pas non plus. Donc pour que j'aille au ciel, je dois mettre une jupe longue. Non, cela ne veut pas dire qu'on est en train de vous dire que raccourcissez vos jupes pour des témoins, parce qu'on n'a pas besoin de vos jambes ici. C'est ce que nous avons toujours entendu. Il faut que nous comprenions qu'est-ce que cela veut dire. Parce que vous pouvez aussi porter sous nos larmes, nous disons, et puis ça se passe, hein. nos sœurs ils portent des jupes longues ici, dehors, ce sont des mannequins. Ah ben oui, c'est ce que j'ai compris. <rire> Quand ils sont dehors, ils ont la peinture avec des, des, des, des, des pattes que nous mettons effectivement là. Si vous la rencontrez, vous ne racontez pas que c'est le soeurs de l'assemblée. Mais quand ils doivent venir à l'assemblée, ils se lavent les visages. C'est vous-même qui vous placez sous la malédiction. Bien sûr que oui. Ça, vous le savez. Papa, ben, ça, je vous toujours à pouvoir dire, mais vous pouvez chercher à pouvoir tromper, jouer comme ça. Dieu la révèle toujours vous mettez de long quand vous sortez, vous raccourcissez. Oh, oh, vous n'allez pas avoir affaire avec les frères, si vous avez affaire, parce que vous n'avez rien compris. Donc nous disons, donc, ils étaient donc dans ce qu'on appelle le séjour des morts. Séjour des morts. Donc, dans cet endroit-là, Seigneur, Et vraiment ça que vous aurez soit ouverte. Si Jésus-Christ, notre Seigneur, n'était pas venu, il serait toujours resté là. Est-ce que vous comprenez? Et pourtant, ils avaient fait des sacrifices. Et pourtant, ils avaient tout fait. Mais si Jésus-Christ, notre Seigneur, n'était pas venu, il serait resté là. Job, avec toutes ces plaidoiries de riz qu'il voulait parfois faire, c'est tout ce qu'il allait avoir. Si le Seigneur Jésus n'était pas venu, il serait resté toujours là, et son corps serait pourri. Est-ce que vous comprenez Alors, regardez très bien maintenant. Dans les scènes Écritures, nous avons lu avec vous qui disait effectivement que rien que par cette volonté, Voit souffrir lui même, nous sommes sanctifiés par l'offrande de Jésus Christ notre Seigneur, une fois pour toutes. Ça veut dire quoi quand nous disons tout à l'heure qu'effectivement que la Bible dit hein, Toute notre justice est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu? Pourquoi, quand vous vous prenez trop, moi je ne peux pas faire ce que ce frère-là a fait, je ne peux pas faire ce que cette soeur-là a fait, parce que moi je suis un enfant de Dieu, je suis pur, je suis sain. En fait, vous vous trompez, en fait. Vous vous donnez trop de valeur vous-même. Vous vous comparez à une autre personne. Peut-être que vous êtes encore pire que la personne que vous êtes en train de pouvoir dire que je ne peux pas me. Frères et soeurs, c'est toujours le problème de l'orgueil spirituel. Sa sainteté ne pourra jamais t'amener dans la présence de Dieu. Elle ne pourra même pas t'amener au ciel en fait. Parce qu'aux yeux de Dieu, elle est fausse, elle n'a pas de valeur. C'est pour ça que nous devons comprendre une chose, c'est que pour que quelque chose puisse avoir une valeur aux yeux de Dieu, est-ce que vous me suivez cela doit être conforme à la volonté des dieux. Vous vous souvenez, de le livre de Matthieu, je dans le livre de Matthieu, chapitre 7, j'ai donné ces versets à ceux qui sont effectivement à Guyana. Matthieu, chapitre 27, verset 21. Tous ceux ce qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux quest que dit? Seul, celui qui fait la volonté. Voilà. Tout est toujours question de la volonté de Dieu. Dans tout ce que toi tu fais, ce que moi je fais, ça doit toujours être quelque chose, même quand je dois chanter. Même lorsque je viens à l'église. Parce que, frère et soeur, tu peux venir à l'église simplement pour apaiser ta conscience ou pour dire, ben, si je ne viens pas, on va me chercher. Cette venue que tu fais là, ça vaut rien aux yeux de Dieu. C'est vrai, mon frère et ma soeur. Vous allez voir pour quelle raison je Pourquoi, mon frère et ma soeur Parce que il a dit dans les saintes écritures, il dit, tu n'as voulu. C'est pas moi qui dis, hein Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Et pourtant, on en offrait des sacrifices et des offrandes. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, ce qu'on offre selon la loi. Mais tu m'as formé un corps. Est-ce que vous comprenez Alors, quand il parle que tu m'as formé le corps, mais c'est de qui est-ce qu'il parle Alors, et ce corps en question hein? C'est quoi comme corps C'est ce que la Bible dit dans Jean, au chapitre 1. La parole a été faite chère. Donc, le corps dont on parle, effectivement, il s'agit de la parole de Dieu. Oui, bien sûr, mais c'est vrai. Il dit, tu m'as formé un corps. Donc, ce qu'on a eu à pouvoir toucher, vous dites, mes frères, nous connaissons. Il dit, mais ce qu'on a eu à pouvoir toucher, c'est bien le corps, n'est-ce pas Mais le corps de, du Seigneur, effectivement, c'était euh, qu'on touche. On sait très bien comment ça s'est passé avec Marie. Pour quelle raison, mon frère et ma soeur, que nous disons, en rapport avec cela, que c'était Parce que, d'abord, un, hein, lui... Il est venu selon la volonté parfaite de Dieu. Or, oh, la volonté parfaite de Dieu, c'est la parole de Dieu 100%. Bon votre attention. Vous remarquerez très bien aussi qu'il n'est pas venu comme toi et moi nous sommes venus. Il est venu sans qu'il y ait une tâche, de quelque chose de souillé. Ah, ah. il est venu effectivement de la manière dont la parole de Dieu, Dieu lui-même l'a désirée. C'est pour ça que Marie n'avait pas été touchée. comprenez Oui, c'est Dieu lui-même qui s'est formé. Et ce que Dieu s'est formé, c'est toujours la parole. Donc il est venu, il dit, mais tu m'as formé un corps. C'est pour ça, je suis venu oh Dieu pour faire ta volonté. Dieu ne peut agréer que la chose que lui-même il fait. Donc, ce qui veut dire que la parole de Dieu accomplira toujours ce que Dieu a, a dit. Lorsque Dieu dit quelque chose, la chose doit s'accomplir. La parole de Dieu est fidèle à Dieu. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Donc, elle ne va pas s'interférer. C'est pour ça que quand Dieu l'a exprimé, vous pouvez la croire ou ne pas la croire, mais elle ne pourra même pas s'effriter. Elle est fidèle à ce que Dieu a dit, elle va s'accomplir 100%. Est-ce que vous comprenez Ce qui veut dire qu'effectivement, que Dieu ne peut agréer que la chose qui est conforme à sa volonté, c'est-à-dire à sa, voilà mon frère et ma soeur. C'est pour ça que vous remarquerez, parce que vous dites mes frères, alors comment on C'est pour ça que vous remarquerez une chose qui est très importante. Dans les livres des Ephésiens, je redis le verset 2, je crois que c'est cela. Ephésiens chapitre 2. Il nous dit une chose. Ah c'est ça, oui Voilà. Ephésiens chapitre 2, il nous dit.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 vous avez entendu cela Amen. Nous comprenons bien. Et il nous a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste où c'est. Est-ce que vous voyez Vous voyez l'endroit, l'emplacement Est-ce que vous comprenez Amen. Bon. Alors nous continuons encore. afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en... Merci. Car... C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9 maintenant, je veux que vous prêtez attention, il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Maintenant, verset 10, il dit, car nous sommes son ouvrage. Prêtez bien attention, hein. Nous sommes son ouvrage, ayant été crié où c'est. Voilà, donc en fait, nous allons continuer. Il dit maintenant qu'en fait, nous sommes son ouvrage ayant été crié en Jésus-Christ. Donc, effectivement, c'est là qu'on parle de la nouvelle naissance, où la Bible dit que nous sommes engendrés par sa parole. Donc, maintenant, c'est de la même manière que le Seigneur Jésus-Christ est venu au monde, parce qu'il est le premier né, n'est-ce pas est-ce que vous comprenez C'est de la même manière que toi et moi aussi, nous devons maintenant venir parce qu'il n'est pas la nouvelle naissance. Donc, on est né maintenant comme Christ est venu au monde. Est-ce que vous avez compris Vous n'avez pas saisi. Alors, regardez bien. Comment est-ce que Christ est venu Parce qu'il est venu selon la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'il est venu Marie n'a pas été N'a pas reçu la sémence d'un monsieur Pas du tout Marie a reçu la sémence de Dieu Qui est la parole de Dieu C'est comme ça que Christ est Nidim Je suis venu au oh Dieu pour faire ta Il devait accomplir la volonté de Dieu Parce qu'il était venu sur la parole de Dieu Donc il est la parole Donc la parole ne peut pas manquer l'objectif Je ne sais pas si vous comprenez frère Quand Dieu a dit que la lumière soit Ça peut manquer On ne demande pas que tu crois ou pas donc la parole qui est sortie, elle est fidèle à Dieu. Elle va accomplir la volonté de... Amen. Merci. Merci. Christ ne pouvait pas échouer. La parole ne peut pas échouer. Maintenant, toi et moi. Parce que on nous dit effectivement que ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés. Ça veut dire que c'est ce pas parce que tu es faible. Non, non, mais, dites, mais il dit nous sommes son ouvrage. Et a été créé en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez C'est pour dire, mais à ceux qui l'ont reçu... À ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés pas par la volonté de l'homme de la chair, mais par la volonté de Dieu. Donc maintenant nous sommes engendrés par la parole, bien sûr, bien sûr, Madame. C'est pour ça, frères et sœurs, que le pouce ne peut pas échouer. Ça veut dire que nous sommes aussi la partie de la parole de Dieu. Mais, c'est pour ça qu'on parle qu'il le premier né. De cette naissance, effectivement, oui, surnaturelle, par la parole de Dieu. Comment tu es devenu un fils de Dieu Parce que tu as mangé quelque chose Non Réveillez-vous quand même Mais c'est parce que tu as cru à la parole. Et puis la parole a fait son travail. comme Marie a cru à la parole de Dieu... Est-ce que vous suivez Vous êtes en train de bailler, réveillez-vous, ne dormez pas. Est-ce que vous suivez Vous avez vu comment la parole est venue à Marie Marie a cru, n'est-ce pas Donc quand il a cru, maintenant, qu'est-ce qui est sorti à Marie Jésus-Christ, la parole de Dieu, n'est-ce pas Maintenant, quand toi tu crois à la parole, qu'est-ce qui sortira de toi C'est Ce depuis moi qui vis, mais c'est Christ qui vient. Merci, monsieur. Merci, madame. Maintenant, ayant été crié, parce qu'il a été créé en Jésus-Christ. Pourquoi Regardez très bien ce que la Bible nous dit, effectivement. Il dit, mais c est, c est, il mais, verset dit mais car nous sommes sous l'ouvrage. et a été créé en Jésus-Christ. Pourquoi Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous... Voilà, messieurs. Voilà ce que Dieu va agréer. C'est ce que lui a déjà eu à pouvoir déjà préparer d'avance. Pour que toi, mon frère, c'est pour ça, un véritable enfant de Dieu, qui est né de Dieu, on ne va pas les supplier à venir régulièrement à l'Assemblée. Non, monsieur. Non, madame. Parce que, regardez très bien, quand c'était le jour de Pentecôte, quand ils ont reçu la parole de Dieu, vous savez ce qui s'est passé, effectivement Ils étaient assurés tous les jours au Temple. Personne ne leur a dit, venez tous les jours au Temple. Non, monsieur. C'est pour ça que nous devons comprendre en réalité, quand on nous dit la foi au Seigneur, ça veut dire quoi pour toi et pour moi Parce qu'on est toujours des chrétiens limitrophes, on a une connaissance tout à fait, on n'a pas bien compris Vraiment. ce que le Seigneur lui a fait et ce que Dieu aujourd'hui attend de toi et de moi. Parce que quand Christ notre Seigneur est entré, il nous l'a dit. C'est qu'il en était effectivement pour eux, pour lui effectivement. Mais toi aussi, il est quand même question de toi, dans ce rouleau. Amen. Mais ceci est 100% vrai. Il dit, dans le rouleau du livre, il est question de bah Alors toi, si tu es né de Dieu, dans le rouleau ici, il est parlé des fils et des filles de Dieu. Donc il est question de toi dans ce rouleau. Pourquoi Et Pour aussi accomplir ce que Dieu a prédestiné pour toi. Amen. On ne va pas te supplier demain Dieu. Parce que, que tu es destiné à ça. Amen. Ah, bien sûr, bébé. Frère, on ne va pas te dire, crois, crois au Seigneur Jésus-Christ, crois, crois, doute pas. Non, parce que la foi t'a été donnée. C'est un don. Il vient de Dieu. Et puisque maintenant cela est en toi, puisque ça fait partie de toi, tu vas aimer écouter la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Ah ah. C'est pour ça que vous verrez que les enfants de Dieu, quand il s'agit de la parole de Dieu, ils sont attentifs. En eux, effectivement, il y a cette attraction parce que la parole de Dieu a un effet. À l'intérieur, on ne va pas te supplier. Frère, il ne faut pas manquer à la réunion. Non, non, non, non, non, toi-même. Tu le sens dans ton cœur, même si mon mari ne vient pas, c'est pas mon problème. Même si ma femme ne veut pas dire, moi je vais m'accrocher parce que il y a une profondeur qui appelle la profondeur. Pourquoi mon frère? Parce que toi tu dois accomplir la parole de Dieu sur la terre. Vous entendez toujours dire que nous sommes les attributs de Dieu manifestés sur la terre. Eh bien, c'est comme Christ l'était. <rire> de la même manière qu'il a eu à pouvoir agir sur la terre, il a dit. Les œuvres que je fais, celui qui croit en moi, il n'est pas dit seulement les frères et les sœurs. Amen. Fera, oui, fera aussi la même œuvre que je fais. Bien sûr, parce que les frères et les sœurs, tu crois en Christ, non? Amen. Il n'y a pas de distinction en ce moment-là. Oh, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, non. Tous sont un an, Jésus-Christ. C'est écrit comme ça, dans Galate, c'est écrit, c'est écrit. Est-ce que vous suivez C'est pour ça qu'il faut vous réveiller, frères et sœurs. C'est absolument important. Parce qu'il faut que vous sachiez que Dieu, quand il agit, il agit. le Saint-Esprit a été donné. Rien qu'aux apôtres. Bien sûr que <rire> non. Les sœurs qui étaient là aussi, ils ont expérimenté aussi la puissance du Saint-Esprit. Parce que si aujourd'hui, sœur, tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, mais il n'y a pas une relation entre toi et Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ. Il n'est lui. Ah, hein, c'est dans Romain. Donc, donc, toi, ça t'est destiné toi aussi. Donc, quand la Bible dit voici les miracles qui accompagnent ceux qui l'ont cru, est-il écrit est seulement les frères seulement qui ont cru et les sœurs, non, les, qui, ont, qui ont cru Donc, ça dit si toi tu as cru, ben, c'est là aussi. Et pour toi aussi. Bon. On ne va pas te voir comme... En fait, quand tu as l'Esprit du Seigneur en tant que femme, tu connais ta place. On ne va pas te voir dans les rues comme les, les femmes qui disent « Alléluia, j'ai chante... » Non, non, non, non, non, sœur. Tu as ta place, effectivement, et quand tu as des conditions telles que le Seigneur puisse agir, effectivement, dans la maison, les choses sont différentes. Donc, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont faits. On ne peut pas dire « Mais je ne sais pas tellement très bien comment je fais dans cette situation. » Non, non, non, non, l'Esprit de Dieu te conduit. Ici, si je dois prêcher, ou, parce que je suis quand même, sûr. il y en a ceux qui disent, bon, parce que je suis sœur, je me bon. retiens. <rire> ça, c'est pas normal. Non. Vous savez, j'étais là, évidemment, je m'entendais, je sentais, j'ai dit, je veux pousser le bouchon, puis j'ai dit, ah, bon, je suis sœur, je ne peux pas faire ça, je vais tomber. Non. Euh, sœur, Dieu peut te pousser aussi à rendre témoignage. Vous êtes là, les gens parlent effectivement, bon, parle des baptêmes, je vais revenir vite en programme puis je m'arrête. Je vais m'arrêter. Les gens parlent effectivement, oh, les baptêmes, de trinités, oui, nous sommes, voilà, nous sommes, la loi, nous sommes et toi, ça brûle dedans. Tu dis, moi, je ne vais pas entrer cette restriction parce que je suis une femme, parce que la femme ne peut pas prêcher. En fait, à ce moment-là, ce n'est pas que tu vas prêcher. Qu'est-ce que tu vas faire? Frère, je suis sœur, mais j'ai un témoignage. De quoi s'agit-il cela? Parce que je vous ai entendu parler des Trinités. Baptême, tu dis que c'est la validité, c'est valable, tout ça. J'ai un témoignage. Il dit lequel? J'étais aussi trinitaire. Et voilà qu'un jour, on a lu dans les Bibles, dans les des Actes, quand j'ai entendu des 38 par rapport à Matthieu, j'ai dit, mon Dieu, mais. Mon Dieu, je ne l'avais pas, dit, mais il dit, mais quel est, quel, quel est vraiment le vrai baptême Alors ce tu rends témoignage. Quand j'ai entendu, voilà oh, comment j'ai compris, le Seigneur a fait ça dans mon âme, effectivement, toujours référence à un témoignage. Je dis pas, mais il veut dire, ah, oh, sœur, c'est vrai, il dit oui, mais et tu pries où et, Viens seulement et vois. Vous comprenez Donc, il faut que il faut que si le Seigneur vous a placé quelque part, il faut sentir que le Seigneur te pousse à pouvoir parler. Faut pas dire je suis pas prédicateur. On t'a pas dit qu'il va tu vas prêcher la sœur. Mais témoigner. C'est précis bien, non? La Bible nous rend témoignage de la manière dont tu en pouvoir faire, effectivement. Donc, tout ça, c'est parce que nous sommes conduits. Aussi longtemps que nous sommes toujours charnels, effectivement, nous allons avoir des bagarres entre nous, en fait. Toujours des combats. C'est pour ça qu'il faut sortir des charnels. Toujours des pensées. Si on, a, si on, est, si on est né de Dieu, frère et sœur, on ne va pas avoir des pensées soupçonnantes. Il fait ça, c'est parce que c'est parce que c'est là, c'est là, non non, non, non, nous sommes tranquilles et libres parce que nos pensées ne sont plus être nourries. Frère, on se fatigue pour des choses inutiles. Oui, ma soeur, pourquoi faire la guerre à Frère Jonas Pourquoi faire la guerre à, à la soeur Joséphine Pourquoi faire la guerre au mon frère Oui, pour quelle raison pourquoi je dois faire la guerre Ah, mais tu sais parce que ce jour là tu es venu. Il a dit que la sœur Joséphine a dit que tu avais une robe. Je vais regarder vite dans, dans, dans Abraham plus rapidement. Et tu avais une robe effectivement qui avait des, des boules, des rouges comme ça, des bleus, violets, tout ça. Elle n'aime pas ça. Vrai comme vraiment un oh, spectacle tout ça comme un, comme un clown. Bon, ah, la sœur Joséphine a dit ça. Il dit bon, peut-être qu'elle bon. Elle n'aime pas ces gens de couleur. Moi, je n'en peux rien. C'est la couleur que moi j'avais sur moi et l'argent que j'avais de ma tribu d'acheter cette robe là. Donc je ne peux pas faire autrement. Je ne l'en veux pas, mais il peut avoir des goûts qui à elle, mais moi aussi, je, côté goût, peut-être que je n'ai pas de bon goût. mais c'est le goût que j'ai toujours eu à voir. C'est simple. Donc je n'en veux pas à la sœur, parce qu'il a dit que j'avais une robe comme comme un sac. C'est pas un problème. Est-ce que vous comprenez Ça c'est quand on est dans un niveau où on a compris que mon Dieu d'amour. J'ai une grâce que Dieu, quand tu m'as accordé la grâce de pouvoir te connaître, effectivement. Mon frère, fais attention. Quand tu m'as accordé la grâce de pouvoir te connaître, Seigneur, tu as changé ma vie. Tu m'as pas destiné à pouvoir m'en en guerre avec un frère. Ma destination, c'est de pouvoir aimer le frère. Tu m'as, mais c'est ça. C'est pour ça qu'il t'a créé. Tu comprends maintenant quels sont les œuvres que Dieu a placées pour toi. Pas les œuvres de haine ou des de, de, de critiques, effectivement, des calomnies. Non, Seigneur, tu as fait de moi que je puisse penser bien. Mais oui, ma soeur, mais oui, mon frère. Parce que tu es né de nouveau, tout, de, tout en toi est changé. Maintenant, tu as un objectif devant toi, c'est que quand tu passes à côté de celui qui tu critiqué, il te regarde, il dit Oh non, c'est vraiment une fille de Dieu. Parce que je ne sens pas la haine en elle, je ne sens pas la, la méchanceté en elle. Mais comment veux-tu qu'il y ait la haine, la méchanceté Parce que Dieu a enlevé cela. Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous saisissez pour quelle raison cela est venu Pas parce que moi j'ai prié beaucoup Pas parce que moi j'ai fait ceci et cela Non, parce que Christ Il a fait que moi je devienne comme ça Qu'est-ce qu'il a fait Il a pris ma place Il En mourant, il a mené mes péchés loin Quand il est ressuscité Il m'a justifié Donc aujourd'hui, Christ en moi, je vis comme lui C'est ça S'il consent à donner sa vie Il verra une postérité et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prolonger. C'est en toi qu'aujourd'hui Christ est vu par les hommes. Parce qu'il est au ciel, l'esprit le sait, mais le corps ici. Toi tu es parti du corps de Christ alors que les gens voient Christ en toi. Lève-nous.